Une fois qu'on a un peu euh, vu tout ce qu'on qu avait, tout ce qu'on disposait comme espace, on un peu d'imaginer ce qu'on pourrait faire dans ces espaces qui finalement, à part le week-end, ne sont très peu, voire pas du tout utilisés. Enfin, on se est demande, est-ce qu'il ne pourrait pas avoir de l'activité justement autour de, de cet abattoir Et est-ce que ce n'est pas une opportunité pour le quartier de Pureguem et la commune Anderlecht d'avoir un abattoir en pleine ville donc là, on essaie d'imaginer, on a des architectes qui nous ont proposé euh, certaines idées pour certaines super intéressantes, dont celle du potager. Et euh, celle du potager, c'est de se dire que voilà, on a euh, un espace vide, on aimerait le meubler. Et euh, comme on est beaucoup euh, actuellement dans une espèce de mouvance, de, les gens qui se retournent un petit peu contre le système qui est très euh, mondialisation, très productif, on voudrait un petit peu... Se dire qu'est-ce qu'on peut faire face à ça Qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des produits naturels à notre portée qui sont très chers sur le marché actuellement Le diabète, les allergies, combien de personnes aujourd'hui, les enfants surtout, contractent des allergies, qu'on appelle le rhume des foins, le pollen. Pensez-vous que nos ancêtres connaissaient ce problème-là Tout ça tient uniquement à notre alimentation. Notre organisme ne sait plus réagir à des agressions extérieur parce que il est nourri toujours avec la même chose. C'est vraiment la banalisation. On peut pas y arriver. Si le, le corps. Le corps a besoin. Le corps humain a besoin de vitamines selon les saisons aussi. Donc si, voilà. Donc si on bouleverse le machin et qu'on mange des bananes ou des ananas à longueur d'année, est-ce que notre corps réellement en profite L'objectif de l'animation aujourd'hui, c'est euh, d'abord faire venir le public à des associations environnantes et le but euh, du projet donc c'est de, de prendre les idées des gens pour installer euh, ce, ce jardin collectif, cet espace de vie qu'on aimerait faire sur le site des abattoirs d'underlecht Mais, mais les, enfin, le but de base des architectes, euh, c'est de, de s'inspirer des, de, des, des idées des gens, quoi. donc eux ils ont envie de montrer aux gens qu'il qu faut laisser aller les imaginations, qu'il faut euh, qu'il faut projeter, et de là, il y aura quelque chose qui va naître. Donc, il y a deux types de graines. Il y a les graines ici mellifères, donc, c'est là on va les planter dans un bac. Et alors, les, les petites graines que vous avez reçues lors de l'exposition, on va les planter dans l'autre bac. Voilà. voilà. Allez. Mais donc, notre objectif à nous, c'est de finalement essayer que les habitants s'attachent à ce lieu, découvrent les abattoirs autrement. Et pour le reste, c'est de discuter, voir ce que les gens veulent, comment ils imaginent l'espace. Euh... Il y a deux associations porteuses la boutique culturelle et un forfan. Et alors, le collectif 18 bis, qui sont des architectes en fait, qui sont la l'initiative du collectif 18. Voilà, qui sont à du projet. C'est bien pour tout le monde, c'est-à-dire euh, ça fait du bien à tout le monde. Ouais. ouais. C'est tout le monde qui sera d'accord, qui sera content. Vous voulez arroser Alors vous arrosez surtout le. partout. Mais j'ai une voisine qui fait de la soupe aux orties et dernièrement, elle m'en a, a mis une portion dans ma porte. Et c'était un délice en plus. Elle a des carottes, vous ne pas des carottes qui sont pas toujours très droites hein, ou bien des bits. Mais le goût, ça.. Hmm... Si vous réussissez ici, vous pouvez réussir partout. c'est un, voilà. si un pari, quoi. C'est un pari. C'est un de ça qu'on essaie de faire. Bonne chance. Hein. Merci. Non, mais je suis curieux de voir si ça va marcher.